Hey Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique du mercredi. Je suis désolée d'avoir sauté la semaine précédente, mais comme j'ai pas toujours le temps ou la motivation de tourner en avance, bien c'est pour ça que parfois il y a des trous sur ma chaîne et j'en suis désolée. Pour cette nouvelle chronique du mercredi, j'ai envie de vous parler cette fois d'une série télé et j'ai choisi Emily in Paris, la nouvelle série de Netflix qui, comme son nom l'indique, se passe à Paris avec en lead role la merveilleuse Lily Collins qui est personnellement une actrice que j'adore. Cette série nous raconte l'histoire d'Emily, une jeune américaine qui doit venir déménager à Paris pendant un an à cause de son boulot. Je crois qu'elle est une sorte de community manager pour plusieurs entreprises, notamment dans le domaine du luxe et de la mode. C'est pour ça qu'elle va être envoyée en mission à Paris en remplacement de sa patronne qui a eu un empêchement de dernière minute. Et donc notre jeune américaine qui n'a jamais mis les pieds en France débarque dans la capitale, dans une chambre de bonne qui est ma foi... Bien plus grande que mon appartement. <rire> Et s'ensuit toutes ses aventures dans son nouveau travail, sa découverte de la ville, de la France, ses nouvelles relations, etc. On est sur une tranche de vie plutôt axée comédie, avec un côté très mignon, très frais. C'est vraiment une série qu'on regarde pour pas se prendre la tête, pour se mettre au chaud sous un plaid durant l'automne avec une petite tasse de thé ou de café. Ça vide le cerveau, ça fait du bien au cœur, c'est mignon, c'est drôle. Il y a aussi plein de clichés sur la France. La série fait un petit peu polémique sur les réseaux à cause de ça. Il y a pas mal de gens, notamment de Français, qui trouvent que c'est tellement pas représentatif de la mentalité française, etc. et même que c'est péjoratif. Alors, je suis désolée. Moi, j'ai trouvé que la plupart des clichés de cette série étaient très vrais que 80% de ce que j'ai vu dans la série, je me suis dit, ah oh, mais c'est trop ça en vrai. <rire> Alors ok, je suis d'accord sur un truc, c'est qu'on est vraiment dans le Paris chic, bourgeois, fantasmé par les Américains. Voilà le Paris romantique, le Paris de luxe, le Paris de l'amour, de la décadence même. <rire> Donc clairement, c'est pas le Paris de tout le monde, on est d'accord. Hein. Emily, elle prend pas la ligne 13 du métro. Emily, elle va pas dans le 18e. Elle ne va pas dans tous les quartiers qui sont cradés et qui puent, c'est sûr. Mais voilà, il n'empêche que les beaux quartiers de Paris, bah, ils existent bel et bien. Les gens qu'on voit à tabler à leur petit café le matin, prendre leur petit croissant avant le travail, etc. Une fois encore, ce n'est pas non plus le quotidien de tout le monde, mais c'est quand même le quotidien de certaines personnes. Moi, je suis désolée, mais j'ai croisé plein de gens et j'ai vu plein de gens dans la rue faire ça. Et moi-même, mais je l'ai déjà fait. Moi, le brunch du dimanche matin, mais si je peux en faire un une fois, je suis heureuse, quoi. Quant au côté péjoratif franchement moi j'ai trouvé que Sylvie la patronne mais c'était une Française pur jus, hein. les mentalités qu'elle représente moi je les trouve tellement vraies malheureusement et même si là on est surtout dans le milieu un peu de la mode et tout ça donc c'est encore un peu plus appuyé c'est même vrai dans des milieux un peu plus populaires. Hein. Enfin bref moi cette série je trouve qu'elle représente assez bien la mentalité française en général alors c'est vrai qu'on voit plus de mauvaises personnes si on peut dire mais d'un côté, la série serait pas hyper intéressante s'il y avait que des trucs sympas et ce serait moins drôle aussi. Moi, je compare cette série au Diable s'habillant Prada, le film avec Meryl Streep et Anna euh, The Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, c'est un chef-d'oeuvre. Mais pour moi, c'est un peu la même chose, cette série, mais juste que ça se passe en France, tout simplement. Après, le seul gros cliché qui, moi, bon, c'est pas que ça me pose problème, mais je me suis dit « Ouais, non, on est d'accord, Gabriel, le voisin du dessous... » Dans la vraie vie, on l'attend encore. Et majoritairement, Emily, elle ne se pécho que les parisiens, mais les mecs en costard qui parlent bien. À la fois ça aime le sexe, à la fois c'est élégant, genre petit dandy, gentleman, décadent. Moi, je suis désolée, mais... <rire> Je les ai pas encore croisés, moi, ceux-là à Paris. Hein. Je sais pas où ils sont cachés. Moi, je trouve que cette série, elle est amusante. Moi, j'ai plutôt ri des clichés. J'ai trouvé ça assez drôle. Puis, dans l'ensemble, c'est une série qui fait du bien, qui m'a mis du baume au cœur. Franchement, je l'ai dévorée très rapidement. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Je suis pas sûre, j'ai peur qu'ils annulent la série, vu qu'ils ont passé pro pour ça, Netflix. Mais ça me ferait vraiment très très plaisir. C'était très chouette et en plus, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'Emily, du fait qu'elle est américaine, elle apporte un petit peu la mentalité américaine avec elle et c'est là qu'on voit un peu euh, la collision entre les deux mondes. Notamment, il y a un épisode où qu'un personnage lui dit qu'en gros les américains vivaient pour travailler tandis que les français travaillaient pour vivre. Et là je me suis dit, yes, you got it Par contre, a priori, il y aurait quelqu'un sur Twitter qui aurait répondu comme quoi dans la série il y a une petite histoire d'adultère, j'en dis pas trop... Comme quoi c'était vraiment inscrit dans la culture française de tromper son ou sa conjointe. J'étais en mode. Non En France aussi, c'est pas très bien vu de faire ça, hein <rire> Passons, si on regarde ce genre de série, c'est au départ pour pas se prendre la tête, je pense. En... Et pour ça, franchement, ça marche super bien. Après, attention, il y a ne pas se prendre la tête. Et ne pas se prendre la tête dans le sens où on regarde des trucs débiles, moi j'ai pas du tout trouvé que cette série était débile, loin de là. C'est plutôt léger, frais, mignon, il y a des bons sentiments. Mais il y aussi vraiment des trucs intéressants, notamment avec des différences ou des petites bourdes que va faire Emily puisqu'elle est américaine. Et qu'en France, bah, on pense pas forcément de la même manière sur certains petits détails qui, n'empêchent peuvent être importants. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé que la série était si péjorative que ça. Et au contraire je trouve qu'elle met bien Paris en avant dans ses jolis côtés, alors je parle au niveau des paysages et tout qu'on veut voir, hein, parce que bon, au niveau de la façon de vivre on va dire que c'est pas dans les moyens de tout le monde de vivre comme vit Emilie dans la série, ça c'est sûr. Et dernier point pour les personnages, alors ils sont la plupart attachants, il y en a qu'on n'aime pas, il y en a qu'on aime, il y en a on est un peu entre les deux. Je chip totalement Emilie et Gabriel, franchement ils sont trop trop choux. Et je n'en dirai pas plus sur leur relation, je vous laisserai voir, mais j'ai quand même été un peu frustrée j'avoue sur la fin, je trouve que ça se termine assez rapidement. Et on va dire qu'il y a un personnage qui mérite pas tellement son sort quoi. C'est pour ça que je veux une saison 2, je veux savoir ce qui se c'est après. Enfin bref, je vous laisse ici, je pense que ça suffit, que vous avez eu mon avis sur cette série, je vous encourage à la voir. Si vous cherchez bah, ce genre de divertissement, léger, drôle et mignon, mais en même temps joli, bien fait, bien réalisé et pas non plus stupide. Et vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé que les clichés étaient vraiment très clichés, ou si vous aussi vous avez trouvé qu'ils étaient assez réalistes pour beaucoup d'entre eux. Allez, allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne, je l'espère, pour la prochaine vidéo. Ou en attendant, peut-être sur mes réseaux sociaux pour discuter. Ciao